Bonjour, je suis Philippe Michelot, tromboniste, également directeur d'une école de musique, de danse et de théâtre, dans la Nièvre. Donc je vais vous présenter les trombones Jupiter, euh, qui sont donc des trombones d'études pour les, pour les élèves, des trombones qui sont euh, adaptés à leur taille et, et à leur morphologie. Dans cette vidéo, on va parler donc, de deux modèles, et je vais commencer par le modèle 730, qui est un tout nouveau modèle, euh, qui remplace le modèle 500. Euh, voilà, donc c'est un trombone d'études, pour les enfants, qui est très léger, très maniable, qui a une bonne, une, une bonne tenue, euh, une coulisse très, très, très souple. Et ça, c'est vraiment très, très important pour, pour les enfants qui, lorsqu'ils sont petits, n'ont pas une force très, très forte dans le, dans le bras. Donc, c'est vraiment très important que la, la coulisse soit très, très souple et que, et que le poids ne soit pas trop euh, excessif. On peut donc euh, débuter euh, le trombone à partir de 6-7 ans euh, avec cet instrument-là qui est tout à fait euh, adapté à, à cette tranche d'âge-là c'est un trombone tout à fait classique, avec le contrepoids Jupiter ici, qui est assez, assez gros, assez volumineux, justement, pour qu'il y ait vraiment ce, ce système de contrepoids, pour pas que le trombone parte vers l'avant. C'est vraiment un instrument très, très équilibré pour les enfants. Donc voilà, c'est un instrument qui, qui a une tessiture qui, qui fonctionne bien. Je vous fais simplement quelques notes. Pour les enfants, euh, comme je le disais tout à l'heure, de 6-7 ans, euh, ça marche très très bien. Donc c'est un, un instrument donc, qui est livré av avec un étui qui est euh, très intéressant, parce que euh, vous avez donc euh, cette pochette, cette pochette ici, là donc pour les, pour les partitions, ça c'est très important pour les, pour les enfants, et puis un étui donc, sac à dos, pour pouvoir le porter sur, sur le dos, et ils sont vraiment très, très très très très légers, donc ça je trouve que pour les enfants c'est vraiment très bien. Je vais vous présenter maintenant le modèle 710, alors qui est un modèle un tout petit peu particulier, euh, puisque c'est un modèle ergonomique. Vous pouvez voir cette, euh, cette ligne ici, cette courbe, hein, qui tout simplement fait pour pouvoir euh, épouser l'épaule. Vous avez cette petite, euh, cette petite poignée là, qui permet aux enfants de bien tenir l'instrument. C'est encore plus adapté aux enfants, d'autant plus que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le système euh, de, de barillet, hein dans les positions plutôt par ici, plutôt que sur un trombone simple, on est obligé d'aller très loin chercher les positions. Du coup, avec le barillet, on ramène toutes les notes graves ici. Voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour les enfants. C'est très léger, très très très léger. Donc avec le système open wrap, c'est-à-dire que la, la, la coulisse ici est développée par rapport à un autre trombone comme vous avez ici, où c'est enroulé à l'intérieur. Donc ici, c'est développé, ça donne un son un tout petit peu plus direct. Donc c'est un instrument avec un pavillon cuivre rose. Une petite poignée ici qui est réglable en hauteur. Hein, comme, Suivant comment les enfants ont la main on plus, plus ou moins grande, bah ça permet de régler ici la tenue du pouce sur le barillet tout simplement. Voilà. La coulisse fonctionne très très bien, c'est pareil, elle est très légère, ce qui est vraiment très très très maniable. Je vais vous faire aussi quelques sons. Ça fonctionne vraiment bien, c'est très facile à jouer. Vraiment, dès 6 ans, on peut, très, on peut très bien débuter cet instrument. C'est un instrument qu'on peut, qu peut garder lorsqu'on débute facilement, 5-6 ans, sans, sans aucun problème. Là, le fait que ce soit un instrument petite perce, c'est aussi plus facile pour les enfants, notamment pour le souffle. Après, c'est bien de passer sur un instrument un peu plus grand afin d'avoir un son qui se, qui se développe un peu plus, tout simplement. Donc, ce, ce modèle ergonomique, le, ce modèle 710, est évidemment livré avec un étui comme celui-là, avec toujours la pochette de, de rangement, les sangles pour le, les sangles sac à dos. Ce sont vraiment des, des instruments bien adaptés pour les enfants, pour les débutants. Moi, je vous encourage vraiment à, à les essayer, à aller rencontrer les rencontrer les revendeurs proches de chez vous. Yeah. Mm -hmm.